la ça, c'est le dernier. C'est le Где Короче, да. правый да. я не соблюсляк. Ага. Ouais, mais il y a des rogri, mais il y a des rogri, ça il y a des rogri, mais il y a des rogri, mais il y a je il y a des rogri, je il il y a des rogri, mais il y a Comme de rassarer à la Ah ouais hein ça, C'est la rivière là. C'est la rivière C'est la là. C'est la Quoi? C'est ça rivière là. C'est Aou la poule est muva! Aou ça poule, on te laisse. te c'est c'est c'est c'est Je vais pas faire Je vais pas faire ça. Je vais pas pas tu Je vais Je pas Je pas faire ça. Je vais Je C'est un peu de la C'est un peu de la vie. C'est C'est un peu de de la C'est un peu de la vie. Ça, ça, ça, ça, ça, de ça, ça, ça, ça, ça, Ah ça, yeah. <laughs> De Marane. Mais là, la tu Ça alors, a du stau, ouais. Oui, il y a des staus, des déter. Mmm. Même si on y a commencer à C'est Ça C'est un peu comme ça. tu es un peu tu es un peu comme tu Je ne sais pas Alors, dis-moi tout à a Je là, dis suis là, je je suis là, je je suis là, je suis je suis là, je on là, je suis là, je on là, je suis là, je je suis là, je suis là, j'ai un peu Je un peu de temps. c'est un de Valère la joue bon putain oh ouais. um, so de hum. Ouais c'est ne ça pas Tu Tu là. Tu là. là. là. Tu là. là. Tu Tu là. là. que Tu là. Tu là. Да рассках рассказываю почти. Тут. Где? Ничего Ну, Ah Ouais, mais je vais te misser. Courrous, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, WhatsApp shit, audem, shit, WhatsApp shit, la, j'ai que bla, on doit. C'est vrai, c'est a C'est vrai, c'est vrai. C'est un C'est vrai. C'est ça C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. je suis C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est la C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est le C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. tu vrai. C'est tu ah, tu es un peu plus de Mais tu de un peu C'est un C'est un C'est un je crois que Pas mais je Ne pas, Je ne sais pas si tu ça? là. Tu es là. Tu Так, de la nageoire. 25% de la nageoire. 25% de la nageoire. 25% de la 25% de la nageoire. 25% de la nageoire. 25% de de on va dire que la femme, ça Ah, de ces stores, quand oui, je suis <coughs> venu à l'arrivée à l'arrivée Je pense <coughs> que c'est un endroit qui n'est pas <coughs> Non, je vais passer à l'arrivée Donc, de la venu à l'arrivée Oui, de suis c'est правильно, aïe aïe aïe aïe aïe. ай ça va C'est un peu de C'est C'est on Je suis un général. Je suis Je suis